Shalom, Shalom, Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis partout où vous êtes, où vous vous retrouvez. Aujourd'hui, c'est mercredi, notre journée de prédication. Notre journée, le troisième jour de la semaine. Je suis recommandation du Seigneur qui nous avait demandé à ce qu'elle puisse parler de lui chaque mercredi. Et nous voici bien aimés dans le Seigneur venir répondre à ces rendez-vous. C'est pourquoi, avant toute chose, je devrais vous saluer partout où vous êtes. En Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, c'est votre humble serviteur de Dieu, apôtre Papa Chabani, à qui le Seigneur a recommandé de parler de sa part chaque mercredi. Bien entendu, aujourd'hui, il a, il a prié à notre Dieu. Il a prié à notre Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Que nous puissions parler d'un thème si important et le thème s'intitule bien aimé tout royaume divisé contre lui même est dévasté tout royaume divisé contre lui même est dévasté il s'agit ici d'un royaume Un royaume qui n'est pas du tout stable. Un royaume qui tend à la perdition, qui tend à la disparition. Un royaume bité à des problèmes, un royaume habité à des difficultés et qui veut s'éclater. C'est ce que nous allons parler avec vous. Et ce royaume, il est entendu ici, il est compris ici. Il nous est signalé, signifié clairement que ce royaume est dévasté. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes que le Seigneur nous a donnés aujourd'hui, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. C'est-à-dire, le royaume ne peut pas être divisé. Si le royaume tend à être divisé, bien aimé, ce royaume est voué à la disparition, à sa disparition, bien aimé, dans le Seigneur. C'est ça le grand thème d'aujourd'hui que nous allons aborder avec vous, que nous allons parler aujourd'hui profondément avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ceci étant, nous ne pouvons pas aller outre mesure. Nous devons d'abord commencer par nous confier à notre Dieu, comme d'habitude, lui demander la plénitude, L'autorisation de, de parler de sa part, bien que cela ait été un amour accordé. Je vous prie, bien-aimés dans les Seigneurs, d'incliner nos têtes d'un fils pour une minute, adresser cette parole à notre Dieu. Père, nous voici encore devant ton trône de gloire, devant ta face. Toi qui sièges au milieu des cieux. Toi qui s'appelles Jova Jireh, Jova Shama, Jova Tchikhenu, Elohim. Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. les Créateur des choses visibles et invisibles. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons Seigneur ce matin. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as donné l'autorisation. Nous n'avons rien mérité, mais ce n'est pas ta grâce. Laisse, oh Dieu, que ce moment soit uniquement pour ta seule gloire. Que nous nous diminuons, que tu toi qui croisses. Accorde-nous une action particulière. Accorde-nous la sagesse, l'intelligence. Accorde-nous la force, accorde-nous une parole puissante qui va ébraler les mots des ténèbres. Père, je demande à ton esprit, que ton esprit habite en nous, cet esprit qui nous guide, les meilleurs enseignants. Qui nous parle, qui nous oriente selon son, ton vouloir. Demandons ton sang, parce que sous la croix de mon qui tu as dit tout est accompli et ton sang a été coulé à cause de nous. Demandons ton sang, Seigneur, que ce sang-là puisse nous couvrir, nous rendre invisibles contre toute attaque du diable. Maintenant que nous voulons parler de ta part, daigne, ô oh, Père, prendre toute la direction et nous orienter ceci uniquement pour la gloire de ton Fils unique que tu as envoyé Jésus-Christ Nazareth. Ensuite nous disons Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Disons Merci Seigneur Jésus, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous entrons dans les corps du message avec vous pour essayer de voir de fil en aiguille, essayant un peu de parler, d'éclairer la lanterne de ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui notre thème, le thème qui nous a été donné par le Seigneur, sont utiles. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. C'est comme je l'ai dit au début bien-aimés, Lorsque un royaume tend à la division, ce royaume risquerait de disparaître. Puisqu'il s'agit ici du mot du verbe dévaster. Lorsque le verbe dévaster, bien-aimé, dans le Seigneur, est utilisé, c'est tout simplement nous amener à comprendre. que ce royaume sera ravagé, ruiné, détruit. Les, ma les malaires va louer domicile, domicile dans ce royaume. Et bien aimé, dans le Seigneur, dans ce royaume, il va t'y avoir d'une manière désespérée Pour être déserté. les royaumes. Ces royaumes-là risquent d'être désertés, puisque, en gros, dirons-les, il va se passer une guerre, puisqu'il y a la division. Et lorsqu'il y a la guerre, bien aimé, -le dans les seigneurs. Tout sera dévasté. Il y aura la destruction dans le vrai sens du mot. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Voici le thème que le Seigneur, que notre Dieu, nous a donné ce jour. Pour que nous puissions parler, partager avec vous les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème a été tué dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 22 jusqu'au verset 25. Il est dit ceci. Au verset 22, il est dit ceci. Alors on lui amena un démoniaque. On amena un démoniaque aveugle et muet. Et il les guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Alors, on lui amena un, un démoniaque aveugle. On lui amena, on amena à qui? À Jésus. On amena à Jésus un démoniaque, aveugle et muet. Quelqu'un qui n'entend ne, qui pas et qui ne voit pas. On l'amène devant Jésus. La parole de Dieu nous, nous certifie ici que Jésus, le voyant, le démoniaque, a été guéri. De sorte qu'il a commencé à parler et il a commencé aussi à écouter d'un coup. Parce qu'il était devant Jésus, celui qui a pris le corps humain, et un Dieu qui a pris le corps humain. Mais qui avait tous les pouvoirs sur les démons. Qui avait tous les pouvoirs sur les mondes visibles et invisibles. Et les démoniaques ont été guéris ce jour-là. Ici, on veut nous montrer, on veut nous démontrer les versets de ce chapitre. Matthieu 12, 20, 22. veut tout simplement nous démontrer. La manière que Jésus opérait des miracles. Bien aimé, la manière que Jésus opérait des miracles était authentique. Jésus opérait des miracles de manière authentique, et bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi ici nous voulons vous parler de l'authentification ton dieu, c'est-à-dire l'origine, l'original, un dieu original qui s'appelle Jésus de Nazareth. Christ qui a pris les corps d'un être humain. ben les miracles que Jésus opérait étaient clairs, authentiques, non identiques. Il y a la différence entre L'authentification et l'identification. Vous allez comprendre, bien aimé, lorsqu'un pays veut organiser les élections, on procède d'abord par l'identification. Pourquoi? Puisque dans l'identification, on va retrouver les faux. Tandis, tandis que dans l'authentification, il n'y a que l'original. C'est ça fait la différence. Qu'un serviteur de Dieu Qui que vous soyez partout où vous, partout où vous êtes Commence à opérer Des miracles Au nom de Dieu Et que la population Ou encore l'environnement Émet des doutes sur toi Bien aimé dans le Seigneur Là on doit procéder à l'identification de ce que tu opères. Tu opères avec qui Est-ce que vous opérez avec Dieu, Christ, ou encore vous opérez avec un autre système occulte Puisqu'il y a des miracles bien-aimés dans le Seigneur qui sont occultés par les systèmes occultes. Et ces, mots, ces, ces modèles opérantistes scandalisent plus d'une personne. Ce type de procédé, bien aimé, dans le Seigneur, est en train de théâtraliser, théâtraliser, bien aimé, dans le Seigneur, le message de Christ. Et les gens commencent maintenant à procéder à l'identification de votre de votre système de Jésus. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, dans le Seigneur, dans ce type de royaume, il va y avoir la division. C'est-à-dire, les gens vont commencer à douter et vont se dire, il n'est pas de Dieu, il opère d'une manière un peu occulte, ou encore absurde, absurde. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est authentique. C'est pourquoi je parle ici de l'authentification de Dieu, c'est-à-dire de l'originalité. Un Dieu origine, original, bien aimé dans le Seigneur, un Dieu original qu'on ne peut Douter. Celui-là qui a pris les corps humain, mais il était Dieu. Il avait la plénitude de Dieu. Pendant qu'il opérait, bien-aimé dans le Seigneur. Pose-toi la question, bien-aimé. Pourquoi scandaliser? Essayer de changer de fusil de porte, bien aimé, dans le Seigneur. Dans votre manière d'opérer les miracles. Dans votre manière système, Des messages, des prophéties. Qui commencent à scandaliser. Qui commencent à émettre des doutes. Dis-toi bien aimé dans le Seigneur. Que y'on douche le roche. Tout ce qu'il est dit ici dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 22. Clairement, il est dit, clairement. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. On amena à Jésus un aveugle. Celui qui n'écoutait pas et il ne voyait pas. La parole de Dieu ajoute, il dit, il est guéri. Il est guéri. De sorte que les miers parlaient et voyaient. Tout d'un coup, il n'y avait pas de cémonie, oh, On apprenait telle chose, des versets. Non, non, tout d'un coup, ils voyaient et puis ils il écoutaient. C'est authentique. Ne scandalise pas les enfants de Dieu bien-aimés. Dans votre système opérant Cherchez, bien aimé, dans le Seigneur, à défaire ce que vous scandalisez, vous, vous, vous ce que vous opérez, ce que vous, votre manière d'exploser pour emballer plus, plus d'une personne. Je ne sais pas si c'est du cléantilisme. Et quelontulisme dans l'évangile, bien aimé dans le Seigneur. C'est absurde. C'est absurde. Et je dois vous dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas douter avec les, les, les, les créateurs. Puisqu'il a dit à Moïse ceci. Lorsqu'il a Moïse l'a rencontré dans le Sinaï. Au Sinaï Il a dit à Moïse si clairement Que je m'appelle Je suis Il n'est pas un dieu De cette époque Il n'est pas un dieu de N'importe quelle civilisation Bien aimé dans le Seigneur Il est dieu, il reste dieu Il ne change pas Ce qui change Bien aimé dans le Seigneur C'est la création la terre est en train de changer. Tout le monde voit. L'eau, les océans sont en train de changer. Aujourd'hui, le monde a peur de ce qui va arriver demain. Il va y avoir la guerre à cause de l'eau. Puisque l'écosystème est en train de changer, bien aimé dans le Seigneur. Même toi, l'être humain, tu changes à tout bout de champ. L'être humain que nous sommes, nous changeons à tout bout de champ. À cause de la liberté que Dieu a donnée à, à, à la créature. Notre Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Il a donné la liberté à tout le monde, à tous. Mais à celui qui croit et celui qui est sérieux avec la parole de Dieu, celui qui va marcher selon les règles établies par le Seigneur, c'est celui-là qui devrait vivre la gloire de Dieu. C'est cela qui devrait expérimenter réellement la gloire de Dieu. Bien aimé, un véritable serviteur de Dieu lorsqu'il opère même les miracles. Personne ne peut en douter. Ça sera authentique. Il ne pas y avoir de doutes. Parce que notre Dieu n'est pas dans l'uniformisation. Il sait diversifier les choses. Même les miracles ont été diversifiés, bien aimé, dans le Seigneur. Il n'opérait pas de la même manière. D'où vient ce système? D'où vient cette méthode d'opérant Ça commence à déranger plus d'une personne et ça risque d'être un ras-le-bol pour la société. Évitez d'être un cas pour la société. Et, et, et éviter de faire philosopher La société à cause de tes pratiques illicites Et revenez à la parole Bien aimé dans le Seigneur On avance avec notre message Nous devons savoir Qu'il y a L'objectivité et la subjectivité. L'objectivité, c'est ce qui est concret. Il faut que vos, les miracles soient concrets. La subjectivité, bien aimé, c'est ce qui est partiel. La substitution, la substitution bien aimé dans le Seigneur. Il y a des produits de substitution en économie. Il y a un produit qui la même qui n'a pas la même qualité que l'original. On appelle ça produit de substitution. Qui se vend à moins cher par rapport à l'original. C'est cela. Il faut que vous, ce que vous produisez en vous, en tant que serviteur de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, soit impartial, concret, naturel. Évitez l'ambiguïté bien-aimé dans ce que vous faites. Posez-vous la question. Revenez dans toi-même dont tes valeurs intrinsèques pour voir ta manière d'opérer. On avance, bien-aimés, dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous éterniser. Sur ça, nous avançons. Donc, toujours dans Matthieu, chapitre 12, bien-aimés dans le Seigneur, au 23e verset que ça dit. Toute la foule étonnée disait, « Mais c'est point-là, le fils de David. » Voilà. Les gens commençaient à se poser la question après l'avènement de ce miracle, d'un démoniaque. Les gens commençaient à se poser, il y a eu des questionnements tout autour de ce miracle, bien aimé dans le Seigneur. Les gens commençaient à se poser, à se poser mille et une questions Comme Qu pour dire, mais ce n'est pas le fils de David. bien aimé Le monde s'est se trompé. David. Jésus ne peut pas être le fils de David. C'est David qui est le fils de, de, de, de, de Dieu. Puisque David disait ceci, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais qui est le berger Mais c'est Jésus le berger. Jésus était avant la, créa la, la création, bien aimé, dans les seigneurs. Il est le premier et le dernier. N'oublions pas. Alors on ne peut pas identifier Jésus au fils de David, non. Jésus, il est Christ. Et il continue à être Christ. C'est lui-là qui opère, qui a tout pouvoir. Mais David n'avait pas tout le pouvoir. n'avait pas tout pouvoir sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Mais Jésus avait tout pouvoir sur lui, dans lui. David se référait à Jésus. Parce que David disait toujours, mon berger, je ne manquerai de rien. Qui est le berger? C'est Jésus de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Le berger. Allez faire de toutes les nations. Mes disciples, enseignez-les. C'est Jésus. Celui qui m'a vu, a vu le père. C'est Jésus qui l'a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas l'attribuer à un fils de David. Il est plus grand que David, bien-aimé, dans le Seigneur. On avance encore, bien-aimé. C'est pourquoi nous disons, bien aimé dans le Seigneur. Toujours au 23e verset, on dit, on, nous disons ceci. Dieu travaille en tout, mais il n'est pas dans tout. Dieu travaille en tout, mais il n'est pas dans tout. C'est-à-dire quoi Dieu respecte sa parole et il agit selon sa parole. Mais Dieu ne peut pas agir selon ce que l'homme veut. Non. Dieu ne dépend pas de l'homme. Mais c'est l'homme qui dépend de Dieu. Parce qu'il dit, je, une fois je toque sur ta porte, tu ouvres, j'entre. Mais si tu n'ouvres pas, il ne va pas entrer. C'est de là où il est dit, il n'est pas dans tout. Ne croyez pas si tu es en train d'opérer des miracles selon, selon votre, vos pratiques que vous avez, et je ne sais, de manière illicite, occulte, et que Dieu peut se retrouver. Non, Dieu travaille en tout. Mais il n'est pas dans tout. C'est cela la différence, bien aimé, dans le Seigneur. Blanc, bonnet, bonnet, bonnet, blanc. C'est toi-même qui connais ce que tu es en train de faire. C'est toi-même qui connais ce que tu es en train d'opérer. Cléantilisme pour attirer plusieurs vers toi. Peut-être pour la paupérisation. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. Soyons clairs, communauté de la source. Puisque la parole de Dieu est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Bien aimés dans le Seigneur, on avance. Il a encore dit, les pharisiens, ayant entendu cela, dire. Ça C'est le verset 14, 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, dire. Cet homme ne chasse les démons que par Berzeboul, prince des démons. Voilà. Les pharisiens. Les pharisiens savaient dans leur monde qu'il y a un certain Berzeboul qu qui est le prince qui domine, qui règne, qui opère et qui fait la loi. Mais pour eux, ils se disaient, ah, ça doit être le prince des démons Berzeboul qui est dans Jésus, qui est en train d'opérer. Tout en oubliant, bien aimé, dans le Seigneur, que tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Et toute langue doit confesser que Jésus est le roi des rois. Et il a dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pris au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. On va chasser les démons à quel nom, bien-aimé, dans le Seigneur? On chasse les démons au nom de Jésus. Mais Berzeboul n'est rien devant Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne peut chasser que celui qui est supérieur. Alors on chasse les démons au nom de Jésus parce que les démons ne peuvent pas supporter le nom de Jésus. Jésus est supérieur à oh, Berzeboul ne peut pas tenir devant Jésus, que ce Nazareth, bien aimé dans le Seigneur. Jésus est au-dessus de tous nos. Il a réussi le pouvoir d'être au-dessus de tous nos. Et il règne en tant que maître. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est cela. On avance que notre message au 25e verset, bien-aimé, dans le Seigneur, toujours dans notre thème. On est toujours dans notre thème. Tout royaume, tout royaume qui divisé contre lui-même est dévasté. Écoutez au 25e verset, toujours dans Matthieu, 4, de, de Matthieu 12. Il est dit ceci. Comme Jésus connaissait leurs pensées. Il était Dieu. Il pouvait lire la pensée des êtres humains, bien aimés, dans le Seigneur. Il est dit, écoutez ce que Jésus dit. Tout royaume est divisé contre lui-même, est dévasté. Et toute ville ou maison... Diviser contre elle-même. Ne peut Ne Ne Nous avons ici deux, deux verbes, dévaster et subister. Nous avons parlé de dévaster au début, mais nous devons encore marteler la chose. Dévaster, c'est un verbe bien-aimé dans le Seigneur, dans les Gérondif. On dit dévastant. Dévaster, c'est ravager. Une maison, un royaume ravagé. Un royaume ruiné. Un royaume détruit. Un royaume où il y a la, les malheurs. Loue son domicile. Rendre une manière désertée, et un royaume déserté, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est de là où il y a la guerre. C'est de là où Satan opère pour diviser, où Satan règne pour diviser. C'est cela qu'on appelle le royaume. Dévasté Puisque notre Dieu est un Dieu d'amour Un Dieu d'unité Un Dieu qui veut que nous soyons soudés Dans son royaume C'est pourquoi il nous demande De subister. Subister c'est quoi bien aimé dans le Seigneur Lorsqu'on veut subister bien-aimé, dans notre royaume, nous devons démérer. Il faut avoir un esprit de démérer dans notre royaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repos dans l'ordre du Tout-Puissant. C'est David qui l'a dit, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons persister, bien-aimé, dans le Seigneur. On doit persister, c'est-à-dire contre toutes les attaques du diable. Contre tout attaque du monde des ténèbres, bien aimés dans ces Nous devons persister pour que les royaumes soient solidifiés. Nous devons continuer, bien aimé d'être, c'est-à-dire, nous devons continuer d'être appelés enfants de Dieu. Et pour être appelé à la foi de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, vous devez avoir un cadre approprié qui s'appelle la crainte de Dieu. Avoir la croyance totale à vos racines qui s'appelle Christ. De ne marcher que comme Christ. De ne parler que comme Christ. De ne raisonner que comme Christ. Et d'avoir des ambitions que comme Christ. Non d'aller outre mesure. Bien aimé dans le Seigneur. Pour dévaster. Les royaumes. Bien aimé. N'oubliez pas. Qu'il est dit dans la parole de Dieu. Jésus va encore revenir. chasse Satan. Les maux de ténèbres et ses acolytes seront chassés. Ils seront dévastés. Ils seront détruits avec son royaume. Puisque Jésus va rentrer, va revenir ici sur la terre pour régner pendant mille ans. Et en ce moment-là, les maux de ténèbres et ses acolytes seront dévastés, détruits ils ne vont plus exister pendant mille ans que Jésus va régner sur la terre. La parole reste en dolubile, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, vous qui êtes dans beaucoup de choses qui sont, qui ne résonnent pas, qui ne qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, qui ne cadre pas avec le royaume de Dieu, bien aimé dans le, aimé, dans le Seigneur, croyez-moi, vous êtes dans ce royaume-là, qui est dévasté. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, en train de détruire, en train de ruiner, en train de remettre dans le Seigneur, de faire des choses qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, quelqu'un qui veut déstabiliser, bien aimé, un serviteur de Dieu, croyez bien, il faut maintenant procéder à l'identification pour vérifier si réellement sa manière opérantise se réfère à l'originalité, qui est l'authentification. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée bénie, une journée où le Seigneur a voulu nous cadrer. Nous montrer qu'est-ce que nous devons faire. Que, quelle manière devons nous comporter vis-à-vis. -vis pour que notre royaume ne soit pas dévasté. Pour que notre royaume puisse subister. Bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Pour cette parole qui vient de tomber. Soyez extrêmement bénis. Et je vous dis que Jésus vous aime. Cette parole que vous venez d'écouter, ce message que vous venez de recevoir, constitue un bouffet d'oxygène qui va changer la donne de plus d'une personne. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez extrêmement bénis au nom de Jésus. Que notre Seigneur et Sauveur, celui les la terre. Je vous dis au revoir, votre serviteur de Dieu, apôtre Papa Chabani, et nous allons nous retrouver le mercredi prochain Pas la grâce de Dieu. Au revoir.